Écoute très bien ceci. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. La créativité demande assez de courage. Allez, lave-toi, réfléchis, passe à l'action, le monde attend ton impact.